Le lien avec les, les précédents albums que j'ai faits, c'est l'histoire d'un combat en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est de raconter des combats, alors soit dans un contexte militaire ou civil, soit dans un contexte historique précis comme avec le rapport W. Euh, là on est dans aujourd'hui, on est dans la forêt, on est dans les Vosges, et on, a ce, on part d'un roman, en effet, c'est plutôt un roman, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un témoignage historique, euh, mais ce roman de Claudie Zinger s'appuie sur une expérience qu'elle a, qu a vécue et, et à partir de laquelle elle a, elle a construit ce, ce récit. Et ce qui m'intéressait, en effet, c'était de... Euh, comme les précédents albums, c'est-à-dire qu'on est à, qu à l'échelle de l'individu, à l'échelle d'une personne, en l'occurrence une femme, et euh, une femme qui va être... Euh, qui va mettre le pied dans un, dans un combat, enfin qui va s'engager dans un combat et qui va mettre les pieds dans un engrenage euh, qui va la dépasser. Quand je peux, euh, par rapport à tous les albums que je fais, euh, il est important pour moi d'aller de, de, sur place euh, pour sentir les choses. Parce que c'est aussi une aventure. En fait, chaque sujet, chaque album, c'est un sujet. Euh, avec lequel je ne suis pas forcément familier, les Vosges je ne connaissais pas du tout. Euh, donc je me suis dit bah, il faut déjà commencer par aller voir euh, ces forêts, cette vallée. Et euh, il se trouve que l'auteur du roman d'origine habite dans cette vallée et donc euh, c'était l'occasion pour moi de rencontrer euh, Claudie Zinger mais aussi tout, tout, tout ce contexte, toute cette nature qui l'environne et qui, euh, qui a construit son, son univers en quelque sorte. Ce que j'en retire et ce qui m'a attiré dans, dans le roman d'origine, c'est en effet le, le discours que Claudie déjà a fait lorsqu'elle l'a présenté euh, euh, sur France Inter, dans l'émission de l'Orateur, l'heure bleue, c'est quand elle est arrivée qu'elle a dit Je suis venu dans le studio avec les, avec les arbres que je porte sur mes épaules, les arbres de ma forêt, je suis venu avec le grand mars changeant que je ne vois plus depuis deux ans, je suis venu avec les salamandres qui disparaissent petit à petit. Elle faisait toute une liste comme ça des, des, des animaux sauvages de son environnement, des Vosges, et, et, et cette idée d'être le porte-parole elle je, disait, je, je viens, je porte la parole d'un peuple qui est en train de disparaître et qui n'a pas la parole justement. Et euh, voilà, pour moi, c ça a été vraiment le, le, le point d'attache, et l'élément le, le, saillant qui, qui m'a fait rentrer dans ce récit, qui m'a donné envie de, de, euh, en tout cas de lui donner euh, cette forme euh, bande dessinée Hein, parce que c'est une adaptation, une adaptation c'est aussi un point de vue, c'est jamais quelque chose de littéral, ça n'existe pas. Euh, et il y a des choses que j'ai affirmées, on fait des choix, il y a des choses qu'on développe, qu'on affirme beaucoup plus, etc. Et il était important pour moi de, de, de rendre sensible en effet euh, ce rapport à la, à la nature, mais la nature sauvage, pas une nature forcément embellie, pas une nature bisounours, à un moment je raconte par exemple, alors ça c'était pas dans le roman, mais en effet les corneilles qui attaquent les buses, la buse pour défendre leur territoire, voilà la nature, les animaux entre eux, bah, ils se hein, ça ça, ça, match, ça on défend des territoires, on, parce que c'est de la nourriture, etc. Et euh, voilà, ce qui m'intéressait c'était ça, c'est de montrer cette nature sauvage, pas d'un point de vue euh, en effet enjolivé, euh, mais en tant que, euh, que source de vie, de... Et, euh, et dans un aspect furtif en fait. Plastiquement, c'était un vrai défi pour moi de raconter par la BD, qui est quand même un médium, c'est pas de l'animation, c'est de l'image fixe, mais c'est success, une succession d'images fixes que le lecteur enchaîne selon son rythme. Donc comment rendre justement ces apparitions, ces, ces disparitions en plein jour ou en pleine lumière, comme par exemple pendant le comptage nocturne. Pour moi la couleur elle est, elle est là pour traduire un climat, pour traduire euh, un état d'esprit, pas forcément pour être là de manière naturaliste ou hyper réaliste. Donc par moment, c'est vrai que c'est naturaliste dans les scènes de nuit, parce que la nuit, voilà, on a des, des, des bleus, des violets, etc. Dans certains sous-bois, la, la couleur elle, elle change. Hein. Et, euh, mais c'était pour euh, justement exprimer un état psychologique, un moment, euh, un, moment un peu irréal, parce que c est, c est, que ce soit la nuit ou que ce soit dans, dans ces sous-bois euh, vosgiens, on est, on est quand même dans un monde à part. Donc, euh, euh, voilà, mon parti pris, mon point de vue, en tout cas par la couleur, c'est celui-là, c'est celui, -là, celui -là de traduire un état, un climat, un, euh, une psychologie euh, qui va ensuite selon les, les, les différents degrés de, de, de l'état, ça peut être de l'angoisse ou de la sérénité par exemple. Hein, voilà.